Euh, bonjour mes chers abonnés, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, euh, je vous demande pardon, en fait euh, c'est la vie qui m'empêche, donc la vie euh, réelle, euh, c'est que euh, dernièrement donc je suis devenue euh, une mamie, une grand-mère heureuse, donc ça c'est la bonne nouvelle et, euh, et voilà donc euh, je suis très heureuse et très prise par le travail mais quand même je continue à à produire des vidéos pour nourrir ma chaîne YouTube. Alors, en fait, je voudrais réagir par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, parce que c'est grave et c'est gravissime ce qui s'est passé. On parle donc de l'attentat de terrorisme extrémiste. Alors, en fait, euh, moi, je ne vais pas aborder donc la question de l'attentat parce que ça, ça en fait, euh, ça, c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Par contre, je vais, euh, je me pose la question suivante, la problématique suivante euh, les musulmans seraient-ils en partie responsables de la question du phénomène de l'islamophobie Parce que l'islamophobie. Ça devient quand même grave, gravissime dans la société française. Ça devient en fait euh, une discrimination euh, justifiée, légitimée par euh, par le système, euh, au nom euh, des valeurs de la République. Euh, autrement dit, en fait, c'est une discrimination euh, qui trouve euh, qui se trouve en fait euh, qui se trouve normalisée, légitimée. Euh, par le système. Et en même temps, je me pose la question, euh, je me pose la question parce que euh, je me suis dit, mais pourquoi les musulmans euh, n'ont pas réagi euh, contre les, le phénomène de l'islamophobie Parce que les musulmans ne sont pas, euh, en fait, il euh, n'y a pas une attitude commune. Hein? Et après, je me pose la question, est-ce que les musulmans, quand même, sont responsables en partie de phénomène d'islamophobie. Alors en fait, euh, on va dire que après 2001, enfin la France avant 2001, il y avait très peu d'islamophobie. Après 2001, les attentats donc euh, les attentats aux États-Unis et on a commencé à voir le phénomène d'islamophobie et qui devient très très, enfin il devient très fort surtout après 2015. Alors, ça veut dire, en fait, on a un sentiment que cette communauté musulmane est coupable, euh, est coupable, et euh, pourquoi Parce qu'elle est musulmane, tout simplement. Ça veut dire, en fait, parce qu'elle représente une religion, euh, une croyance, euh, qui, selon donc selon les, les gens qui tiennent ce pays, cette, donc, ces valeurs ne sont pas compatibles avec les valeurs de la République. Euh, mais en réalité, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent? Alors, il faut savoir que les musulmans, 99% des musulmans confient leurs enfants à l'école publique. Donc, en fait, euh, ils ne sont pas séparatistes, ces, ces gens. Donc, ils confient leurs enfants à l'école de la République. Ce sont des gens qui participent à la société, économiquement, euh, au niveau de la production et au niveau de la consommation. Donc, en fait, euh, si vous supprimez les familles, les, les grandes familles, euh, les familles nombreuses des musulmans, il y aura très peu de clients dans les grandes surfaces. Voilà. Donc, tout simplement, ce sont des gens qui participent. Donc, ce sont des gens consommateurs. Donc, les gens de consommateurs, Donc autrement dit, ils sont intégrés parce qu'ils consomment. Donc, ils ne sont pas séparatistes du système, ils ne sont pas des gens qui, euh, qui consomment euh, très peu, ou bien ils consomment unique, uniquement les produits bio. Donc, ce sont des gens qui participent pleinement à la société, à l'économie française. Et après, euh, on se pose la question, est-ce que ces musulmans, euh, pourquoi ils sont passifs Et pourquoi ils sont très passifs euh, par rapport à la question de l'islamophobie Et euh, au moment aussi de la réaction il y a des attentats, et bah, ils sont tout, le temps, tout le monde est désolé, tout le monde est ravagé, mais euh, ils, se, ils ne s'organisent pas, ils ne manifestent pas. Tout simplement parce que euh, ces musulmans, enfin on dit communauté musulmane, mais que cette communauté musulmane, elle existe uniquement au niveau du langage. Il n'y a pas sur le terrain une communauté musulmane. Pourquoi Parce que les musulmans sont très hétérogènes. Donc, on trouve dans les musulmans les maghrébins, on trouve les arabes du Proche-Orient, on trouve les musulmans de l'Europe de l'Est, on trouve les musulmans africains, les musulmans asiatiques. Du coup, en fait, ça fait quand même un, un mélange euh, multicolore, multiculture et euh, qu'on qu appelle les musulmans. Donc, du coup, cette communauté musulmane, elle, est, elle fait partie de l'imaginaire des islamophobes. Elle fait partie de l'imaginaire des médias, des médias français qui ne sont pas, qui sont pas justes, qui, euh, qui passent euh, leur temps à stigmatiser les musulmans et qui ne savent pas qui sont les musulmans. Ils ne savent pas du tout qui sont ces musulmans. En tout cas, ils, euh, ça veut dire en fait pour eux, les extrémistes de cette communauté, pour eux, ces gens-là représentent les musulmans, mais il n'en est rien. Il n'en est rien, donc c'est complètement faux. Alors après, après, en fait, je me pose la question, est-ce que les musulmans seront-ils quand même responsables du phénomène de l'islamophobie D'abord, la passivité. Donc en fait, euh, à part le CCIF, on voit, pas, on voit très peu d'associations, euh, très peu de gens qui militent contre l'islamophobie. Et c'est la raison pour laquelle que maintenant le CCIF se trouve euh, donc, attaqué de tous bords et euh, il y a un projet de sa dissolution. Et euh, de l'autre côté, euh, on va dire que les musulmans euh, en partie responsable du phénomène d'islamophobie, parce que même il y a une catégorie, heureusement minoritaire, qui donne une, une, une image très mauvaise, très négative des musulmans et de l'islam. Donc ça peut être la, la, les délinquants, ça peut être euh, des gens qui manquent de civilité, qui manquent d'éducation. Et, euh, et les, les, les donc les, les non musulmans donc qui prennent ces gens-là comme représentatifs de ces musulmans. Donc du coup, il y a, il y a des, des clichés, il y a des, euh, il y a des idées reçues sur les musulmans parce qu'on a vu quelqu'un en train de euh, voler, euh, euh, je sais pas, il a volé une voiture ou bien il a cassé euh, un cadenas. Donc c'est tout. Donc en fait, on va dire que les musulmans sont des voleurs, etc. Donc en fait, c'est des idées reçues. Hein, donc, c est, c est, Il n'en est rien, donc est pas, euh, il y a des voleurs, il y a des, des méchants, il y a des criminels, dans chaque communauté, euh, partout pareil, que ce soit euh, chez, les, chez, les, chez les français, chez les dzyganes, chez les musulmans, ou bien euh, chez les normands, ou bien chez les bretons, donc il y a toujours euh, des gens qui, euh, qui ont des problèmes de comportement. Euh, D'un autre côté, euh, les musulmans euh, réagissent très mal à la question de l'islamophobie parce que il, les musulmans sont dans une position victimaire. Donc en fait, ils se prennent pour des victimes, euh, victimes de l'islamophobie, de la discrimination, du racisme. Et ils restent euh, donc dans cette attitude euh, toute leur vie. Euh, et vous savez, lorsqu'on est victime, on ne peut pas réagir. On ne peut pas agir on n'est pas une personne active irresponsable de la société. Donc en fait, être victime et cette mentalité victimaire, c'est un point faible. Euh il faut, enfin, ils sont des gens qui se laissent faire. Donc, da, donc du coup, euh, au lieu de combattre l'islamophobie, au lieu de, euh, de au nom de la loi, au nom de la morale, bah ben, on se laisse faire. Donc euh, on pleure, on pleurniche, on est dans une position victimaire. Donc cette position victimaire euh, produit l'effet contraire puisqu'elle renforce le phénomène de l'islamophobie. Euh, ça veut dire que euh, ceux, les dominants, euh, bah, trouvent le moyen euh, de persécuter les musulmans parce que ces musulmans ne se battent pas suffisamment, ils sont dans une position victimaire. Et surtout, les musulmans, pourquoi ils, se, se, pourquoi ils réagissent comme ça Parce qu'ils sont très naïfs. Parce qu'ils sont très naïfs, parce qu'ils croient encore à la démocratie, il croit encore à ces valeurs, euh, euh, donc, à, à, donc au système euh, législatif français, les lois qui les protègent. Et parfois, malheureusement, les lois ne sont pas souvent appliquées de manière, euh, de manière impartiale et de manière objective, parce qu'on voit aussi parfois ces lois ne sont pas respectées et ces lois ne, et parfois sont détournées. Et euh, bien sûr, euh, euh, la justice n'est pas toujours euh, garantie hein, dans le système judiciaire français. Alors, du coup, en fait, ces gens-là se laissent faire parce qu'ils sont dans une position victimaire et euh, ils croient beaucoup au système, donc ils sont naïfs. Du coup, en fait, ça fait, ça fait des gens qui ne savent, savent pas se battre. Ils savent pas, ils savent pas donc euh, se faire prévaloir. Et, euh, et du coup en fait, euh, ce qui rend les gens, alors qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui permet à ces gens de, alors donc on a dit, ce sont des gens naïfs, euh, position victimaire et euh, une partie de leur population qui donne une image très très négative euh, des musulmans. Euh, et on a dit également leur passivité. Alors, à part ça, euh, ce sont des gens euh, qui ne sont pas unis. Ils ne sont pas unis, ça veut dire en fait il n'y a pas de leader euh, de la communauté musulmane, comme c'était passé chez les Africains, les Noirs des États-Unis dans les années 60. Donc, il n'y a pas de leader et du coup, ils ne sont pas unis, ils n'ont pas de projet. Et euh, cette désunion, cette division euh, les affaiblit. Par rapport au dominant, parce que le dominant, il est uni. Hein? Euh, alors en fait, cette, cette, cette division, on la voit donc entre les, les musulmans du Maghreb, entre les musulmans du Proche-Orient, entre euh, les musulmans africains, entre les musulmans maghrébins, euh, et au sein même des Maghrébins, il y a des divisions nationalistes il y a les, donc les Marocains qui se moquent de l'Algérien, l'Algérien qui se moque des Tunisiens, et donc cette mentalité nationaliste qui est dépassée par l'histoire, qui n'a plus de valeur, bah, empêche ces gens de, de, de, de, de s'unir, de former un bloc euh, contre, euh, contre cette agression de l'islamophobie. Euh, de l'autre côté, une, ce sont des gens donc, euh, qui comptent quand même au moins 10 millions de la société française, donc à peu près un quart de la société française, ben, ces gens-là ne sont pas conscients de leur poids électoral. Ils ne sont, euh, sont pas conscients, euh, ou bien ils sont absents. Donc en fait, pendant les élections, il euh, n'y a pas, y a, y a pas de, suffisamment de mobilisation pour tel ou tel parti. Euh, du coup, en fait, euh, ce sont des gens qui sont inconscients de leur poids euh, électoral euh, et ne euh, se rendent pas compte de leur force. Ça veut dire que si ces gens s'unissaient, si ces gens donc, euh, formaient un projet, un projet de société, euh, et participaient à, à la vie électorale, bah, ils, seront, et fin, ils seraient des, vraiment euh, des, une force euh, agissante, une force qui pourrait changer le destin de la France. Voilà, donc en fait, ce sont mes pistes de réflexion sur l'islamophobie et sur la réaction des musulmans à l'islamophobie. Cette réaction, elle est marquée par la passivité, par la division, euh, par, la, la, par la position victimaire. Et pour surmonter toutes ces difficultés, il faut absolument changer de mentalité. Il faut apprendre à s'unir et à oublier les divisions, euh, les, les différences idéologiques politique, surtout entre les Maghrébins, et, euh, et après tout s'unir au, au sein d'une même communauté qui pourrait jouer un rôle très très important, un rôle euh, primordial dans la vie sociale et politique de la France. Euh, alors je pense que... Euh, que en fait, euh, contre, euh, donc du coup, euh, euh, j'espère que j'ai donné quelques pistes de réflexion pour cette communauté euh, complètement donc, euh, égarée, euh, une communauté euh, donc, euh, stigmatisée tout au long de la journée par les médias français. Euh, je me dis, il ne faut pas voir le verre à, à, à moitié vide, il faut le voir moitié plein, il faut rendre, il faut... En fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre conscience de nos, euh, nos points de force. Les points de force, c'est qu'on est nombreux, euh, on, est, euh, con, euh, on devient conscient de notre poids électoral, de notre poids social, et, euh, et il faut absolument se débarrasser de cette mentalité victimaire euh, et de dominer. Voilà. On est, est dominé, mais on a toutes les caractéristiques, on a tous les attraits, on a, on a toutes les conditions pour, euh, pour participer euh, donc à la société et faire partie des dominants hein, de cette société. Et voilà, c'était ma réflexion du matin concernant l'islamophobie et euh, j'espère que donc, euh, la prochaine fois je vous ferai une nouvelle vidéo. Bien sûr, à, à vos likes très important pour moi. Euh, vos commentaires sont très importants puisque ces commentaires m'inspirent d'autres vidéos. Et euh, restez donc euh, abonné à ma chaîne. Je continue la chaîne malgré quelques quelques interruptions, quelques quelques arrêts pour des raisons très personnelles. Voilà, je vous remercie beaucoup et à la prochaine fois.